Bienvenue sur Radio Mayuri Campus. J'accueille Madame Frédérique lumeto Hipolo, présidente de l'association PERFA 973. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler du dispositif européen Erasmus+. Pour commencer, est-ce que vous pouvez donner la différence entre Erasmus tout court et Erasmus+. Alors Erasmus tout court hein, était adressé presque exclusivement aux universités. Tout le monde identifie Erasmus hein, aux universités et pour certains aux écoles. Aujourd'hui Erasmus+, le plus c'est le plus de l'inclusion. Erasmus+, s'adresse maintenant aux scolaires, donc depuis la crèche jusqu'au lycée aux formations professionnelles, donc tous les CFA, CFPA, tous les centres de formation des apprentis ou des adultes, et s'adresse également à l'enseignement et de la formation prof, euh, des adultes hein, au sens large du terme. Hein. Quand je parle d'adultes, je parle bien de toutes les structures, organisations qui vont travailler avec des jeunes et moins jeunes hein, qui sont sortis d'un parcours qualifiant, mais aussi avec des bénévoles. Hein, on va parler des collectivités territoriales, on va parler des mairies, on va parler des bibliothèques, on va parler des structures qui travaillent dans l'éducation formelle et non formelle. Par exemple, le parc naturel régional qui fait des formations dans le cadre de l'environnement à des jeunes rentre dans le dispositif Erasmus Formation des adultes. L'association PERFA 973 est dotée de trois labels. Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors, le premier label, euh, on est euh, Centre Europe Direct, à, en, part, en partenariat avec deux autres associations des, euh, des, des Antilles, hein, donc euh, d'Antilles d'ailleurs en Martinique, et à Rimages de Guadeloupe. Donc du coup, le dossier a été monté et nous avons obtenu avec euh, ces deux structures, le label Centre Europe Direct. Les centres Europe Direct sont là pour communiquer directement à la population de ce que fait l'Europe, de comment ça fonctionne, les institutions, etc. Le deuxième label... Alors juste est... pour revenir oui. sur le Centre Europe Direct, euh, il y a plusieurs sites en Guyane où tout est concentré <rire> dans <un> endroit. Non, <rire> il y a un seul Centre Europe Direct, hein. labellisé, c'est celui de l'association Perspectives Femmes et Avenir, en Martinique, c'est l'association est euh, d'ailleurs. Et en Guadeloupe, c'est l'association Arimache. Mmh. Il y a la possibilité de se renseigner par téléphone, par Internet. Oui, bien sûr. Si euh... on habite euh, euh, à Saint-Laurent, à Patou, à Saint-Georges. Euh, notre site Internet, donc www.perfa973.com, tout simplement. Et quel et... type d'information qu'on peut trouver sur. Euh, euh, au Centre Europe Direct euh... Au Centre Europe Direct, on va parler des institutions européennes. Souvent, on a de fausses images, ou on a une fausse... Euh, on a des, des facts, fausses... J'aime pas le terme, mais fake news hein, sur ce que l'Europe fait. Donc vraiment, le Centre Europe Direct va informer sur comment fonctionnent les institutions européennes, qui finance quoi, comment ça comment les décisions sont prises. Il y a des même des possibilités de visiter euh, les, les centres européens au niveau de Bruxelles, au niveau de Strasbourg, etc. C'est etc. vraiment parler de l'histoire de l'Europe, du début de l'Europe, comment ça a commencé, comment ça fonctionne, et comment euh, comment en fait les décisions sont prises pour notre département. On a quand même des représentants euh, des européens, entre griffes, ici en, en Guyane, et qui vont souvent à Strasbourg ou à Bruxelles pour des réunions pour euh, notre département. Nous avons un député européen, c'est cela Je pense que oui. D'accord, on a des représentants. <rire> on a des représentants, oui. On a nos députés déjà qui nous représentent. Donc déjà, oui, oui, oui, ils abordent souvent les questions européennes. Quand on prend la question de la pêche, par exemple, toutes ces, ces questions qui ont, qui ont l'air parfois de crisper les populations, bah justement, ce sont nos représentants territoriaux qui souvent vont aller apporter, par, parler de notre, de notre spécificité guyanaise. Et vous allez nous parler de deux autres accréditations que vous avez. Toujours en consortium avec les deux associations que j'ai citées en Martinique et en Guadeloupe, nous avons répondu à un appel à marché, un appel à marché donc du, euh, de l'agence Erasmus France Formation qui souhaitait en fait délocaliser un peu ses actions dans les territoires. Du coup, il y a sept bureaux territoriaux sur. Toute la France, surtout le territoire euh, français. Et il y en a trois dans les Antilles, donc un en Martinique, un en Guadeloupe et un en Guyane, à Macuria. Parfait. Et la dernière La dernière accréditation, la dernière, le dernier label qui est une accréditation. Erasmus, formation et éducation des adultes, c'est une accréditation qui va nous permettre en tant qu'association et en tant que centre Europe direct de pouvoir euh, travailler avec d'autres structures, d'autres associations, d'autres euh, collectivités, puisque cette accréditation nous donne le droit de demander des bourses. Erasmus de formation mmh. On a vu que Erasmus était particulièrement dédié aux étudiants. Qui peut prétendre au programme Erasmus+ en détail Vous en avez parlé hein, au début de notre entretien. Alors tout le monde peut postuler à Erasmus+ aujourd'hui. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas de l'association, les programmes Erasmus+ est ouvert à tous les domaines de la formation tout au long de la vie. Plus particulièrement, celui de l'éducation scolaire va s'adresser aux élèves, aux scolaires, aux établissements scolaires, dans la généralité. Celui des, de l'enseignement supérieur, forcément, va s'adresser euh, à l'université et euh, aux établissements qui ont du DBTS. Par contre, Erasmus... Euh, formation des adultes va s'adresser aux acteurs de l'action sociale, de l'économie sociale, de la solidarité, de l'inclusion et de l'éducation populaire. Donc je donne un exemple. Vous êtes salarié ou bénévole dans une association, une collectivité territoriale, un établissement médico-social, une bibliothèque. Vous représentez une structure active dans l'éducation populaire ou l'accès aux droits de transition écologique ou la promotion culturelle, de l'insertion sociale de base, hein, de lutte contre l'illettrisme. Vous voyez, c'est tellement vaste. Vous entrez dans ce qu'on appelle Erasmus formation des adultes. Pour synthétiser, Erasmus c'est pour l'ensemble des scolaires, des euh, lycéens, des collégiens, des, euh, des étudiants, des associations, des collectivités territoriales, des bénévoles de toute structure, je dis bien toute structure, par on exemple par, on, des... parle hein. on parle bien d'Erasmus on parle <rire> d'Erasmus tout à fait <rire> alors que Erasmus plus, ce sont des personnes qui ne travaillent pas, des bénévoles par exemple oui des personnes qui travaillent qui pas sont ni en emploi ni en formation exactement ok ça y est j'ai compris <rire> <rire> des personnes ni en emploi ni en formation, des personnes travaillant dans des associations, des personnes qui de toute façon ne sont, euh, je, je donne un exemple simple qui est très courant, les personnes des, des collectivités territoriales, par exemple. Les mairies, les CCAS, ils travaillent tout le temps dans tout ce qui est économie solidaire, mais eux, ils étaient nulle part avant dans Erasmus, simplement. Aujourd'hui, avec Erasmus+, ils font partie, ils peuvent aller en formation, stage d'observation, ou travailler, ou faire venir des, des, des, des, des, des partenaires avec les, les subventions Erasmus+, ils sont éligibles aujourd'hui. Erasmus+, plus, c'est un dispositif de formation et de mobilité. Mmh. Donc, pour pouvoir être éligible, faut-il être en situation régulière oui. dans le département Absolument, parce que forcément, si vous devez partir, puisque plus, plus va permettre de financer les actions de mobilité, de formation à la mobilité, on ne peut pas aller se former en Hexagone. L'Hexagone fait partie de la France. Enfin, l'Hexagone, c'est la France. La Guyane fait partie de la France. Donc, tout ce qui est Tahiti, euh, Polynésie, euh, territoire d'outre-mer français, on oublie. Par contre, on peut aller se former à Rouba, à Curaçao ou à, à Saint-Martin du côté néerlandais, parce que ça fait partie euh, des, des territoires d'outre-mer néerlandais. Par contre, effectivement, il faut être à jour de ces papiers, puisque vous allez partir, il vous faut une pièce d'identité pour voyager. Il faut être à jour également, et ça, malheureusement, on ne va pas pouvoir y couper. L'Europe, c'est euh, loin, c'est à Bruxelles, c'est à plus de 7000 kilomètres. Les dossiers, souvent, euh, sont euh, très techniques. Est-ce que vous accompagnez les structures dans les montages de leur dossier. Alors déjà premièrement, Erasmus, l'agence Erasmus a grandement facilité les montages de dossiers. Ils ne sont plus aussi compliqués qu'avant. Je vous avoue que pour avoir monté des Erasmus bien longtemps avant, je vous avoue qu'aujourd'hui les dossiers sont d'une simplicité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles. Ça veut simplement dire que quand on a bien défini son public cible, quand on a bien défini ce qu'on a envie de faire, je, je donne un exemple simple. Je suis une association, je fais du théâtre, je suis une association, je fais de la musique ou je suis une association, je fais par exemple comme vous, de la radio. Mon public cible, ce sont les bénévoles de mon association Radio Mayuri et aussi toutes les personnes que moi, je pourrais former dans ma radio. Je décide que j'ai besoin de les former, je ne sais pas moi, l'utilisation du micro. Ça ne veut pas dire qu'en Guyane, il n'y en a pas, mais ça veut simplement dire que cette personne va être prise en charge. Donc moi, quelque part, en tant qu'association qui n'est pas... Trop, trop des moyens. Ça m'arrange aussi que mon jeune soit formé pour deux semaines à 365 jours quand même. On peut y aller pour deux semaines ou pour un an. Qu'il soit formé sur tout ce qui est média. Et donc, je, je, mets, je mets en contact avec une autre structure qui fait la même chose et mon jeune va passer son stage là-bas. C'est valable pour un jeune, mais c'est valable aussi pour un adulte. Vous, vous décidez que bon, bah vous recevez beaucoup d'étrangers à votre réunion, à votre radio par exemple, et vous avez envie d'être parfaitement bilingue et que pour le moment, il bah, y a peut-être des termes techniques que vous n'avez pas, vous décidez, ok, je vais aller pour deux mois euh, au, au pays, pas au pays de Galles parce que le Royaume-Uni est sorti, mais je vais aller en Irlande par exemple pour deux mois, deux semaines à deux mois, je vais aller faire de l'espagnol sur cette thématique technique de la radio, bah, Erasmus va vous accompagner et financer votre mobilité. La condition sine qua non, c'est que ce en... pays mm -hmm. fasse partie de l'UE. L'UE, obligatoirement. Que mmh. ce soit un territoire d'outre-mer de l'Union européenne ou un pays de l'Union européenne, c'est éligible. Sachant quand même que, par exemple, la Turquie aussi est éligible à Erasmus, ainsi que le Luxembourg et le Liechtenstein. Est-ce que Erasmus+, prend en charge la totalité des frais Non, c'est des fonds européens, donc forcément ça ne va pas prendre en charge la totalité des frais. On, y, on fonctionne en forfait. Par exemple, depuis la Guyane, on a un forfait de 820 euros pour les billets d'avion. Tant que votre billet d'avion rentre dans les clous de 820 euros, ça va. Si votre billet d'avion coûte, comme à certaines périodes, 2500 euros, vous êtes mal. Mmh. Donc c'est à prévoir longtemps à l'avance. Mais le forfait, il est de 820 euros pour le billet d'avion pas plus, pas moins, que le forfait journalier pour les personnels se situe entre 100 et 150 euros en fonction du pays. Parce que par exemple, si vous allez en Finlande, vous avez un forfait allant jusqu'à 150 euros, peut-être parfois plus. Mais si vous allez en Espagne, ça sera peut-être 230 euros ou 140 euros. Si vous allez en Slovanie, Slovénie, ça sera un peu moins. Donc voilà, ça c'est des forfaits, c'est déjà affiché. Quand c'est des apprenants, les forfaits vont entre 90 et 100 euros. Donc, en fonction du pays où vous allez, les forfaits sont déjà fixés. Donc, c'est aussi à vous de voir dans quel pays vous irez, premièrement, et aussi de voir, est-ce que le logement que je vais prendre, Bah, on fait attention au logement, si vous décidez de prendre un hôtel à 100 euros bah, J'espère que vous, vous savez comment vous allez manger. Mmh. Les fonds sont débloqués sous quelle période Les fonds sont débloqués, là on va déposer une candidature, là justement, c'est pour ça qu'on fait appel aux dernières associations qui veulent nous rejoindre ou aux dernières structures qui veulent nous rejoindre dans notre consortium. Je dois soumettre le dossier avant le 23 février. Normalement la date limite c'est 23 février, midi, heure de Bruxelles, 7h de Guyane. On est d'accord qu'il y a toujours un bug à la dernière minute, donc je ne prends pas ce risque. Je soumets la candidature moi, peut-être pour le 20 au plus tôt, au plus tard le 22, 23h30, heure de minuit, heure de Guyane. D'accord, et à partir du moment entre le dépôt du dossier et le versement Les versements se font, alors les réponses, on les a en mi-juin. Les versements des fonds au niveau de l'association, une fois qu'on a signé les conventions, etc., on reçoit les fonds généralement vers mi-juillet. Donc, les premiers départs peuvent se faire dès mi-juillet. Mmh. Alors, euh, expliquez-nous euh, les, les, les enveloppes que vous avez et les, les, les capacités que vous avez en termes de financement et d'accompagnement. Les enveloppes, si on parle là de la soumission de la candidature, les enveloppes vont dépendre du nombre de personnes que je vais... Je vais avoir, si j'ai 10 associations, que chacune des associations me demande 2 bourses par association, ça me fait 20 personnes. Ça fait 20 personnes multipliées par 820 euros pour les billets d'avion et les forfaits journaliers. Ça va dépendre aussi du nombre de jours. La personne qui va partir 15 jours n'aura pas forcément la même somme d'argent que la personne qui va partir 80 jours ou 90 jours. Donc ça va vraiment dépendre de ce que finalement je vais soumettre. Ensuite, nous, en tant que bureau territorial Erasmus, on a un forfait pour la communication, pour faire des flyers, pour diffuser effectivement les possibilités. Et je réponds à votre question de tout à l'heure, oui, on accompagne dans la mesure du possible. Ce n'est pas nous qui allons écrire les projets, absolument pas. On accompagne étape par étape pour montrer, par exemple, bah, il faut aller sur telle base de données pour avoir telle information. On accompagne aussi pour montrer qu'il y a d'autres projets qui existent. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que, par exemple, il y a une radio associative qui a déjà monté un projet Erasmus. Donc si vous, à un moment, vous me dites, bah, moi j'aimerais bien faire, bah, moi je vous orienter, vous donner le contact de cette radio associative en disant, bah, eux, ils l'ont fait, ils ont obtenu une subvention, vous voyez peut-être avec eux, essayez de voir si vous pouvez travailler avec eux. Donc, le 23 février, c'est des dossiers, ce qu'on appelle les mobilités individuelles et les mobilités groupées d'apprenants. On va pour apprendre, mais on peut recevoir aussi des spécialistes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des projets de coopération. Et là, les dates fixé au, sont fixées au 23 mars pour une coopération. Alors, je dis, une radio au... Au Portugal, va travailler avec la radio Mayuri Campus, par exemple, et ils vont travailler tous ensemble. Et donc, vous allez faire des échanges pendant mmh. une année ou pendant deux ans. Vous allez travailler ensemble et vraiment échanger ensemble. Une association, une collectivité Une collectivité peut territoriale, par une mairie. Pour oui. accueillir un spécialiste oui. suisse, pas suisse. Pas suisse. Belge. Non, luxembourgeois, belge, belge euh, euh, tout ce que vous voulez, sauf espagnol. Espagnol, euh... euh, quelqu'un de Curaçao, parce, parce qu'on est en contact avec la maison. L'Europe de Curaçao et d'Aruba, par exemple. Là, on a prévu, a priori, on a prévu une petite réunion entre nous. Ils font nous. partie de l'Europe Ah, bah oui, Curaçao et Aruba okay. et aussi Saint-Martin du côté néerlandais font ah. partie des territoires européens. C'est bon à savoir. Des Pays-Bas. Donc, okay. oui. Ok. Et euh, donc, ce sont euh, vos partenaires. Vous en avez. Euh, parler ah, Aujourd'hui, euh, combien de structures ont pu bénéficier euh, de ce dispositif euh, Erasmus Alors, plus, Sur euh, Stats pour la Guyane, de 2014 à 2020, on a à peu près 22 structures qui ont bénéficié euh, dans les programmes divers et variés. Hein. Là, je parle vraiment de tous les programmes Erasmus, c'est-à-dire formation professionnelle, enseignement supérieur, enseignement scolaire et enseignement des adultes. Hein. À peu près 22 structures sur la, le territoire de la Guyane, avec un montant allant vers... C'est à peu près 3 millions 300 000 euros qui ont été octroyés à ces structures. L'objectif de l'Agence France, c'est bien de doubler sur nos territoires le nombre de structures qui vont pouvoir bénéficier des fonds Erasmus. D'où mon appel à différentes structures qui ne savent pas comment ça fonctionne, mais qui aimeraient bien que leur personnel, leurs bénévoles ou même leurs apprenants, les jeunes qu'ils encadrent ou moins jeunes qu'ils encadrent, puissent bénéficier en fait peut-être d'une formation, d'une subvention Erasmus. Donc, à vous entendre, les fonds sont loin d'être euh, utilisés, ah les fonds disponibles. On est quand même à... Euh, là, Erasmus, je pense qu'on est passé à 4 milliards hein. quand même de fonds. Je pense qu'il y a de quoi faire. Mmh, mmh. <rire> Sur mais tous euh... les territoires européens, je suis d'accord. Mais euh, quand on fait à titre comparatif, hein, la Réunion, aujourd'hui, est à 40% millions à peu près. On va me dire qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais c'est un territoire d'outre-mer qui a peut-être plus de population. Mais pareil, en Guadeloupe et en Martinique, ils utilisent beaucoup plus des fonds euh, Erasmus que nous. Mmh. Et pourtant, on a des besoins. Quand on va à Marie-Pasula, moi je suis sûre qu'il y a des enseignants, des personnels, des professeurs qui aimeraient bien faire des formations qui soient à Marie-Pasula, qui soient à... à, à qu'ils soit à Saint-Laurent ou dans nos, nos, nos, nos territoires à, à l'intérieur, sachant oui, qu'ils prennent en charge depuis l'intérieur quand même. C'est-à-dire que quelqu'un qui va quitter Marie-Pasoula, sa prise en charge elle commence depuis Marie-Pasoula. Mmh. C'est-à-dire que son transport, son avion pour venir à Cayenne et sa, son, sa nuit d'escale à Cayenne pour ensuite voyager sera prise en charge. C'est ce qu'on appelle les frais exceptionnels. L'avantage des territoires d'outre-mer, c'est que quand on monte le dossier, on leur dit quand même... Nous, on a des frais exceptionnels. Du coup, c'est vrai que c'est un forfait de 820 euros, mais en termes de frais exceptionnels, des billets, etc., si on prévient avant, si on fait les devis avant, on peut aller jusqu'à 1500 euros de frais de transport en ayant prévenu avant l'agence. Mmh, mais peut-être que ces enseignants ne remplissent pas toutes les cases, parce que déjà, ils travaillent. Ah bah des enseignants qui ne travaillent pas, ça va être un peu compliqué. Oui, <rire> non, on était sur le nini. Donc euh... Le nini. Alors, le nini, on va vraiment refaire. Un Nini, euh, les NITS d'ailleurs, on les appelle comme ça, ceux qui sont dans l'éducation des adultes. Mais adultes, je le répète, au sens large du terme. Mmh. Quand je fais une formation dans mon entreprise, dans ma structure associative, ou quand la collectivité territoriale fait une formation à ses élus, c'est de la formation, c'est des adultes. On est bien d'accord. Mmh. Quand j'aide je, des jeunes qui sont sortis du système scolaire, qui sont ni en formation ni en emploi, que je les aide dans tout ce qui est euh, acquisition des savoirs de base que ça soit en informatique que ça soit en dans l'écriture cette structure va faire de l'Erasmus formation des adultes également mais le jeune il peut avoir 16 ans un peu plus de 16 ans mais ça reste la formation des adultes donc le nom formation des adultes c'est pour sortir de la formation scolaire où on va avoir effectivement des crèches jusqu'au lycée qui, eux, vont émerger sur des Erasmus formation scolaires, mmh. que tous les centres de formation professionnels, eux, vont émerger sur de l'Erasmus formation professionnelle, que les universités et les, les établissements en BTS comme MANA, etc., euh, la CCI, le CFA de la CCI, les CFA vont émerger sur l'Erasmus enseignement supérieur. Maintenant, tous les autres qui, quelque part, font de la formation, on a des centres de formation continue pour être des adultes, eux, ils rentrent bien dans le cadre, mais pareil, je redis, les collectivités, les CCCS, etc., etc. Tout type d'association, parce que on travaille dans tout ce qui est solidaire, c'est bien écrit. Toute structure travaillant dans le cadre de la solidarité ou de l'économie solidaire, mais aussi dans le cadre de, du développement durable, de la protection de l'environnement, etc., etc. Est-ce que cela exclut euh, les établissements scolaires J'imagine que oui alors, l'accréditation que notre association a exclut d'office les établissements scolaires. Les établissements scolaires sont libres de faire leur candidature ou encore ils peuvent euh, demander une accréditation ou simplement faire un projet basique. Parce que là, il y a deux choses. Soit j'ai une accréditation et je sais, je suis sûr, l'accréditation en fait vous garantit le financement, c'est tout. L'accréditation, vous avez monté un dossier où vous avez prouvé que vous avez les compétences et la capacité d'accompagner. Quand on n'a pas d'accréditation, on peut postuler pour ce qu'on appelle des mobilités courtes. Mais c'est valable pour les quatre types d'Erasmus formation. Et c'est même valable pour un Erasmus dont je n'ai pas parlé parce que je ai C'est l'Erasmus euh, jeunesse. Et, mais vous avez aussi Erasmus sport. Vous avez aussi Erasmus jeune entrepreneur. Donc, tous ces Erasmus-là ont des spécificités. Mais la spécificité, c'est bien le public cible. D'accord. Et il passe euh, aussi par vous, l'Erasmus Sport, euh, Entrepreneur Alors, clairement, le bureau territorial Erasmus que je représente, c'est le bureau territorial Erasmus Formation, mmh. point. Donc, Erasmus Formation va gérer Erasmus Enseignement Supérieur, Erasmus Scolaire, Erasmus Formation... Euh, non, Erasmus des adultes, j'ai cité les quatre, Erasmus euh, Supérieur, les quatre. Les autres Erasmus sont gérés par... Euh, l'agence Erasmus Jeunesse. Et Erasmus Jeune Entrepreneur va être encore géré par une autre agence. Donc, du coup, vous avez à qui peu près trois où? agences qui se trouvent à Bruxelles et un des représentants se trouve en Martinique. On n'a pas de représentants, on a, on avait la, la boutique de gestion qui avait fait Erasmus euh, Erasmus, euh, jeune entrepreneur. Mais nous, on peut toujours donner l'information. C'est-à-dire qu'en tant que Centre Europe Direct, on donne l'information sur tous ces types de projets. On va même donner de l'information sur d'autres sources de financement comme les Interreg, les PO Amazonie ou Interreg Caraïbes, etc. etc. Donc le Centre Europe Direct va donner toutes ces informations-là. Quand on peut, on accompagne ou on donne les contacts qu'il faut qui vont pouvoir accompagner les structures. Combien de personnes travaillent dans ce bureau territorial Pour l'instant, c'est une petite association. On a deux personnes qui travaillent à temps plein. Comment ça Et se fait, on va peut-être euh, recruter de tout ce que vous brassez comme... Bah, euh... Parce que ça reste une association, et que les oh associations vivent de, de subventions, et que si on n'a pas les subventions qu'il faut pour assurer la masse salariale derrière, c'est pas la peine de prendre des risques. D'accord. L'Europe jeune... ne vous finance pas euh... Si, justement. Hum. L'Europe a financé le poste de ce jeune qui a été recruté aussi à Macouria. Donc on a un premier recrutement qui a été fait. On en a un deuxième qui, qui est à venir, puisqu'effectivement, à partir du moment où on est, on est centre territorial, on fait un recrutement, on est bureau territorial, on va faire également un recrutement. Mais ça reste une association, on ne va pas pouvoir recruter 10 000 personnes. Mais si on souhaite que davantage de Guyanais soient sensibilisés sur l'Erasmus+, il faut des bras, il faut, il ah faut bah des cerveaux, il faut du monde. Oui, après il y a les mairies aussi qui font le travail. La mairie de Macoria, par exemple, communique énormément, puisque tout ce qui concerne, le, par exemple, le bureau territorial et le centre Europe Direct, hein, vous allez tout retrouver, par exemple, sous le site de la mairie de Macoria. Donc il y a aussi le rôle des... C'est au bon vouloir des mairies, après bah oui, c'est au bon vouloir des mairies après, mais euh, on est tous là pour travailler ensemble. Je pense qu'une mairie sera toujours contente d'obtenir des subventions qui vont pouvoir aider son CCAS ou ses, ses jeunes à pouvoir partir se former. Je ne crois pas qu'un élu va dire non à cela. Après, par contre, effectivement, les élus doivent être tenus au courant. Faut pas, faut pas, faut pas non plus oublier que officiellement on a été lancé en janvier, hein, donc on est tout tout nouveau, tout beau, et on n'a pas eu encore le temps de, de contacter toutes les mairies, tous les élus. On envoie des mails, on se fait connaître petit à petit. Euh, D'où je vous remercie de cette invitation à votre radio. C'est vous qui avez eu l'idée de cette association. L'association existe depuis la 2016. D'accord. <rire> quand même, oui, on est de la, Je suis présidente de l'association parce que je travaille beaucoup dans la mobilité. D'accord. Depuis toujours, j'ai toujours travaillé dans la mobilité depuis que je connais ces programmes-là. Je les ai découverts, je pense, en 2006, mmh. quand même. Et je me suis dit, mais c'est hallucinant qu'il y ait autant d'argent et qu'on n'est, on n'est pas au courant, en fait. C'est vraiment fou. Mais effectivement, et le, ce qui est dommage, c'est que quand les fonds ne sont pas utilisés, par exemple, pour la France, bah, ça repart. Mmh. Et la fois d'après, on en donne moins. C'est comme ça que fonctionnent les fonds européens. Donc vous-même, j'imagine que vous avez beaucoup voyagé dans les pays oh. européens. <rire> vous pouvez peut-être nous dire certains... Je suis en Finlande, le allé, pays ouais. qui m'a vraiment marqué c'était la Finlande, parce que c'était ma première mobilité. C'est froid, non oh, Je ne vous dis pas. En plus, j'ai eu de des canard. sauts grenus d'y aller en septembre. Oh ah mon ouais. Dieu en plus, <rire> C'est pas le meilleur mois. Hein, je, je, après, après, je vous explique comment ça s'est passé. Quand j'ai découvert, en fait, avant ça s'appelait, c'était le programme Comenius, Leonardo, Grundvig, etc. Donc moi, je cherchais, j'étais enseignante et je venais d'arriver euh, dans mon lycée et à chaque fois qu'on voulait faire un voyage, on nous disait, il n'y a pas d'argent, il y a pas, y a pas de... et au bout d'un moment, je disais, c'est pas possible, et j'ai commencé à chercher. Et je tombe sur cette annonce où il y a une réunion en Finlande, où on explique que non, il y a des fonds qui existent. Ah Moi, je suis Saint-Thomas, hein. j'ai dit « Ouh là là, c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas trop hmm. ». Mais, pff, qui ne risque rien à rien Faisant un mail. J'ai fait un mail avec mon petit anglais, à ce moment-là, il était très bancal. C'est amélioré Et... depuis, j'imagine. Ah oui, <rire> d'ailleurs, sinon ça serait effrayant. Et là, j'ai une réponse. On me dit, oui, oui, on paye tout pour vous. Je dis, oui, c'est ça. Vous me racontez des histoires. Je viens de la Guyane quand même. Vous allez me payer un billet jusqu'en Finlande Vous savez qu'ils ont payé le billet J'ai reçu attends. le billet, je n'y croyais pas. Ouais. J'ai dit, c'est une plaisanterie. Et toujours, mais dans le doute le plus absolu, ouais. j'ai quand même pris l'avion. Je parle de septembre quand même. Ouais. Je prends l'avion et je fais le trajet et j'arrive dans une petite ville en Finlande qui s'appelle Johansson, au fin fond de la Finlande. Et c'est après que j'ai découvert qu'il n'y avait jamais eu de, de, de, de vikings en Finlande, mais ils nous ont quand même fait un repas en pleine forêt, dans une grotte, avec des tasses que soi-disant utilisaient les vikings. Mmh. J'étais, mais couverte, je crois que j'avais trois paires de chaussettes, une pa mais il faisait un froid de canard. Oui, et l'accueil a été chaleureux L'accueil a été plus que chaleureux, puisque de, ah tout, oui, de toute façon, ils ne savaient même pas qu'on existait. Pour eux, la Guyane, etc., à savoir qu'un qu territoire d'outre-mer, qu'un territoire européen se trouve sur un continent sud-américain, bah, très souvent, ils n'y croient pas. Donc du coup, très chaleureusement reçu. Et là, j'ai démarré les projets Erasmus, euh, les, anciennement appelés Leonardo. Là, on a démarré. Et là, on se rend compte qu'il y a des sommes complètement folles qui sont mises à disposition par l'Europe. Pour la formation, mais formation vraiment au sens large. Formation formelle, formation non certifiante, non qualifiante, formation non formelle, etc. etc. Mmh. Les fonds sont disponibles. Les Guyanais, euh, selon vous, se sentent-ils suffisamment européens bah, Peut-être que justement les Guyanais ne se sentent pas européens parce que ça ne les, ça les touche pas directement. Et ils ont tort bah, Ils n'ont pas tort. Ah, pas du tout. Moi, mes jeunes à moi euh, que j'ai fait partir, ils se sentent vraiment sentis européens quand ils ont pu profiter... De ce que l'Europe a porté, on ne va pas se mentir. Un jeune qui est parti en Erasmus, il sera européen parce qu'il aura profité, il aura touché du doigt, ça lui aura profité à lui directement. On ne peut pas demander à des Guyanais de se sentir européen quand l'impression qu'on a, c'est simplement que l'Europe nous empêche entre griffes de tourner en rond. Ce n'est pas le cas, donc raison de plus pour mieux connaître l'Europe et ses institutions. Merci beaucoup, Madame Frédérique Loumeto. C'est moi qui vous remercie d'avoir été notre invitée. Au revoir. Au revoir.